Bonjour les amis, comment allez-vous Sidushka? Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils. Alors, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, comme euh, promis, donc euh, tout simplement, sans tralala, fais une petite vidéo supplémentaire qui sort donc de l'ordinaire. Parce que je vous avais dit que je vous avais fait des petits appels de pied en disant « Posez-moi un petit peu des questions de façon à ce qu'on puisse un peu euh, ben, rebondir ensemble quand même. Hein. » C'est un peu... C'est sympa. Voilà. Alors, je vous remercie parce que vous avez ben, répondu à l'appel. C'est bien. Hein. Donc, j'ai eu deux, trois petites choses et tout. Et comme ça, ben, ça me fait un petit peu avancer. Alors, j'ai nommé, euh, je ne sais pas comment la nommer, euh, franchement, cette vidéo, encore, euh, donc, bah, bah, si vous avez des idées, c'est très bien. Tout simplement, moi, je l'ai nommé, euh, cours du 18 au 24 février, parce que c'est un petit peu, disons, des réponses, euh, ben, peut-être à vos attentes, euh, à vos questions ou à, euh, certaines choses disons que j'ai ressenties, il faut naturellement que je regroupe un peu tout ça de façon à ce que ça fasse quelque chose naturellement de cohérent disons par rapport à ce que j'ai posté euh, dans la semaine, là, je crois que j'ai posté, euh, euh, je sais pas, trois vidéos il me semble, avec la lune qui est arrivée et tout, et secret la lune, et puis le 666 du Verseau, etc., etc. Donc il euh, y avait un petit peu euh, toutes ces choses là. Alors, euh, ben, j'ai tout ça en tête naturellement, et puis euh, voilà, j'ai posé des petites choses de façon à, à pouvoir euh, euh, bah, organiser un petit peu mon, mon cours. Alors, j'ai là, attendez voir, peut-être que vous allez me voir, vous allez plus me voir, vous allez me voir, vous allez plus me, me, me voir, coucou. Alors, j'allais voir, euh, disons, bon euh, pop -off, les énergies de la semaine. Et donc, ah ben, les lunettes, c'est bien pour ça. Alors, bien sûr, j'ai pris des petites notes pour pas partir, surtout pour pas partir dans tous les sens. Est-ce euh, bah, il faut rester un petit peu concise euh, Mais oui, hein, Yushka doit un petit peu euh, se gérer un peu ses... Fouf, ses envolées. Là, ça ressemble à rien des fois. Ah là là, j'essaie de me soigner. Bien, alors euh, j'ai retenu, entre autres, hein, je fais coucou à tout le monde. Je vous remercie d'avoir répondu. Aïe, aïe, aïe, c'est gentil, vous me faites des compliments. Oh là là, là, là, là, là, là j'en reviens pas. C'est gentil, merci beaucoup, merci beaucoup à vous. Alors, là, j'ai, euh, je réponds donc à Marlène Bouclet qui dit, ah, ça serait pas mal, donc, des vidéos d'enseignement. Très bien, alors, euh, ça, je l'ai retenu et tout, bon, Mmh, Sandra Colline, alors, hein, qui me dit « Ben non, je ne parle pas chinois en parlant des lettres hébraïques ». Ah, alors, ça me fait plaisir parce que là, justement, donc, je vais mettre, euh, je vais développer la lettre euh, « euh, Tav euh, », donc, euh, qui correspond, disons, qui porte euh, la lune, hein? on verra des petites choses, euh, la semaine prochaine, parce que j'ai vu qu'il y avait une chose qui était vraiment aussi très importante, c'est par rapport, alors euh, je vais peut-être m'en mettre un peu devant le, le tableau en attendant, c'est tout simplement parce qu'il euh, y a des choses qui sont hyper importantes, moi je trouve, euh, c'est vraiment des, des, des choses à voir euh, qui concernent, disons, euh, les, les signes doubles. Euh, les signes doubles ou les, les choses où il y a deux choses, disons, qui sont bien marquées dedans. Alors, naturellement, on avait vu euh, les poissons et on avait vu les gémeaux et là, on ira voir également ce qui se passe dans la maison, donc, euh, du scorpion qui est la maison 8, et ça, euh, ce scorpion euh, recèle euh, des mystères tout à fait incroyables, et donc on ira voir ça. En plus, c'est un petit peu d'actualité, étant donné qu'on avait vu, euh, justement, avec le 666, la prophétie sur l'apocalypse, hein, le 666, on avait, euh, j'avais fait un... J'avais montré qu'il y avait donc une, une fameuse écrevisse dans, dans la carte, donc la 18e carte. Alors, bah à ce propos-là, tiens, il marquait son nom ici. Je voudrais remercier donc la personne, enfin celui qui, qui, se, qui, qui, qui est sur cette, ce truc, il s'appelle Harvey Davinson. Alors, il donne beaucoup de partage. Il apporte beaucoup d'éléments. Je suis allée voir, c'est sympa. Merci, c'est très très gentil. Merci de votre apport, très enrichissant. Alors euh, donc euh, je vais revenir également à hein, donc à tout ça. Attendez voir, j'irai sur le tableau donc en dernier. Euh, donc Christelle, l'a fait, qui dit oh, oui sont magnifiques les psaumes. Alors Là, effectivement, euh, les psaumes, je les ai marqués ici, parce que figurez-vous que c'est une, euh, ça commence, voyez, euh, les psaumes en hébreu, c'est écrit, ben, je vais vous le montrer ici, voyez, avec la fameuse lettre, en, en, en, euh, ça s'écrit comme ça, hein, c'est ici, hein, le, le te, le te que je vais vous montrer sur le tableau et qui est inscrit, donc, sur cette carte-là, vous voyez, c'est le fameux T, puisque je ne dois pas parler chinois ou en hébreu, ça va fait rire, ça. D'accord Alors, euh, oui, alors, Simone Ruclin, la prière du soir, hein, parce qu'elle me disait, cette, euh, cette dame, qu'elle ben, avait toujours appris, disons, à, à prier le soir et tout, euh, et le coucher du soir, bien sûr moi, je parle, et je n'ai pas à donner d'avis sur ce que vous, avez, vous faites ou vous faites pas. Là, je ne fais pas de cours de théologie, mais alors là, du tout, du tout, du tout, et à chaque fois, je vous renvoie, disons, à, à vous, ce que vous ressentez, ce que vous, vous comprenez. Mais par contre, j'amène euh, dans mes cours des choses qui sont très fortes, et où je peins naturellement des psaumes, les fameux vous voyez ilim euh, qui sont euh, euh, qui sont donc euh, euh, des, des écrits euh, de, donc du roi david hein, d'accord euh, je vous ai simplement conseillé que ce sont des, des on, on comprend je vous dis franchement hein, euh, il y en a be beaucoup de personnes même les ça et tout comme ça, comme ça comme ça comme ça disons avec la conviction et le cœur Bon, on ressent, disons, quelque chose. Il euh, y a, ok, vous voyez, ou alors on peut être carrément transporté, ou euh, voilà. Mais par contre, il y a une espèce de, de, de connexion qui, qui se fait. Il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, c'est un grand roi qui. Il euh, y a des choses qui sont immenses par rapport à ça, mais on ne va pas rentrer dedans. Et. On ne sait pas pourquoi ça débloque des situations où ça donne de la force, etc., etc. Bien, il y a des gens qui sont arrivés, disons, à, à, à, des, des, à transformer des situations simplement, disons, en, ne lisant, en lisant, disons, euh, en lisant ces, ces psaumes. Voilà, en lisant ces psaumes. Alors, moi, je vous disais, pas le soir, c'est juste ça que je vous disais, pas le soir, les amis, hein, hein pas le soir, pourquoi Parce qu'elle la tombée de la nuit, euh, c'est là où, disons, les forces, disons, des, des, des forces particulières arrivent, euh, on ne va pas en parler, donc la première partie de la nuit, elle a naturellement, euh, s'il vous plaît, c'est pas la peine de se frictionner, disons, avec, alors vous dites, ouais, mais alors les psaumes, ils sont hyper forts, mais c'est le roi David, quand même, vous comprenez si vous, vous, si vous regardez, disons, ce qu'il a, disons, à l'intérieur, le roi David, euh, c'est pour battre les démons, euh, c'est contre les bêtes sauvages, euh, euh, contre le chagrin, euh, pour échapper à une mort violente, etc., etc., etc. etc. Vous imaginez un petit peu, euh, c'est un peu comme si le gamin lui dit, il va à la guerre, et tout, disons, en pleine nuit, etc. Il y, a, il y a des moments où il faut pas utiliser, disons certaines choses. Ou alors faut être nombreux, faut être encadré. C'est vraiment, disons, une question, disons où il y a une énergie qui est particulière avec un groupe particulier. Et souvent c'est parce que aussi il y a un danger de mort. Ou alors tout simplement, mais là on rentre pas dedans, c'est parce que tout simplement il y, y a un moment donné, disons où le ciel s'ouvre et il y a un moment de miséricorde de spiritualité, disons, supplémentaire, où on est en dehors, disons, de ce temps-là, où euh, ces, ces, ces fameux démons, ils ne peuvent pas, disons, euh, venir comme dans la journée, vous voyez ça. Donc c'était juste ça, moi je parlais juste de ça. Après, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, etc., ça ne me regarde pas, et je serais sacrément culotté de vous guider dans votre spiritualité, et c'est pour ça que je, je, simplement j'étais venue, disons, à ces, psaumes, à ces psaumes, parce que vous comprenez que, dans, euh, entre parenthèses, dans ce que je fais, euh, j'entends de tout. J'entends de tout, et la plupart du temps, les gens euh, s'égarent énormément en s'imaginant que des formules magico, euh, je sais pas trop quoi, disons, euh, va... C'est de l'imagination pure Non seulement, disons, c'est des bribes qu'il y a, qui a été pris, machin, etc., etc. Et il y a une espèce de gourou qui a refait son truc et tout, et, et voilà. Et on vous embrouille, naturellement, parce que vous avez, vous, tellement besoin d'aide... Que naturellement, euh, euh, euh, c'est normal quand, quand on n'a plus rien, on essaye tout quelque part, hein et c'est logique. Et or, je vais vous dire une chose à l'heure actuelle, euh, la la la la, les, comment dire, c'est l'époque où on doit redonner à l'homme euh, complètement ses capacités, disons. De, de, de reprendre sa vie en main, ça ne veut pas dire qu'on coupe les liens avec l'autre, ça veut dire que chacun a la capacité de se renforcer personnellement, d'en faire profiter l'autre, je vous ferai un petit coucou par, par rapport à ça, mais en même temps, euh, euh, c'est une entraide euh, euh, vertueuse, on va dire, une entraide vertueuse qui tend pour aller vers le haut. C'est pas euh, dans l'autre côté. L'autre côté, c'est la matière, c'est le machin. On a euh, ça. On quitte l'air des poissons. On quitte le trouble énorme. Et là, il y a un, il y a un ramdam énorme qui arrive, tout simplement parce qu'on quitte définitivement, disons, l'air du poisson, ça ne veut pas dire... Je vous ai dit qu'il y a une espèce, disons, vous vous rendez compte, plus de 2000 ans. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point, disons, l'entrée du verso se fait lent le... et, et, et, et l'autre part, vous voyez, c'est deux trucs qui sont, qui, sont, qui sont contraires, ça glisse en même temps. Hein, parce que, tout simplement, euh, voilà, c'est des forces contraires, on verra ça tout à l'heure. Hein. Alors, euh, donc, c'est le, le truc, c'est de redonner l'homme, euh, c'est redonner à l'homme son autonomie et sa, sa confiance en soi, dans le sens où il peut euh, comprendre qu'il peut, euh, euh, quelque part, activer en lui l'énergie qu'il avait, qu'il a toujours eu, ne serait-ce que d'auto-guérison. Alors là, c'est le petit coucou que je vais vous faire. Euh, c'est très personnel hein, c'est tout à fait personnel mais je vous garantis que euh, si ça va à moi, ça va aux autres je ne suis pas exceptionnel je suis pareil que les autres de ce côté là c'est simplement disons, c'est comme un sportif eh ben, à force de tendre la pâte eh ben, il est un peu plus souple que les autres et tout, etc etc on ne peut pas dire oh mais lui c'est un dieu regarde comme il lève bien euh, la jambe et tiki. non, c'est parce qu'il a, a, a, a utilisé ça, il l'a fait, il l'a fait, etc., etc. Moi, je vous avais proposé disons le truc, disons, du magnétisme déjà, de sentir en vous, ne serait-ce que de ça, de sentir en vous le magnétisme et de pouvoir jouer avec. De sentir cette boule cotonneuse, souple, très bizarre, très drôle, etc. Pour que vous preniez au moins conscience de ça au départ. Maintenant, je vais parler de ma fille. Ma fille, elle coupe le feu. <rire> C'est rigolo ça. Elle coupe le feu. Bien, euh, comme ça, elle coupe le feu, voilà. Et un jour, je me suis brûlée et puis donc elle est venue, euh, elle m'avait coupé le feu, très bien. Et elle n'en fait pas son métier, hein, je vous dis ça tout de suite. Hein. Euh, et puis, euh, bah, elle n'était pas là. Un jour, et craque, euh, je me, je m'en brûle, je coupe pas le feu, moi. Vous comprenez, je coupe pas le feu, moi. Je n'avais jamais même essayé un truc comme ça. Ok, je sais que j'ai du malhétisme, je fais du magnétisme D'accord. Mais je dis, le feu. Bon, d'accord. Et moi, je, je, je, je, je regarde, je dis, waouh. Et tout d'un coup, je parle. Je dis, non, l'homme euh, peut euh, activer euh, ça, son auto-guérison. Et je regardais et je dis, j'ai parlé. Et je me suis dit, ben, euh, quelque part, j'ai eu un contact avec mon corps en disant, « Tu te souviens de ce que ma fille m'a fait ?» Alors, quelque part, réveille-toi et disons, refais, disons, la même chose. Eh, le même éveil et tout. Eh ben, ça m'a coupé le feu, vous voyez. Et ma brûlure, elle est partie, elle s'est calmée. il y a Vraiment, le, le, le truc, il est parti très rapidement. Très bien. Mes amis, à nouveau, vous vous brûlez, je ne vous dis pas de faire ça, il faut prendre quand même, vous voyez, mais c est, c est, je ne veux, veux pas vous couper de la médecine à l'heure actuelle, je ne veux, euh, de, de, veux pas vous couper du baume, je ne veux pas vous couper du tout-bib, je ne veux pas vous couper de toutes ces choses-là, mais même à l'heure actuelle, euh, dans les hôpitaux, maintenant, eh ben, ils font appel à des personnes qui coupent le feu. Vous comprenez On y vient, c'est merveilleux ça. C'est l'air du verso naturellement qui arrive. Voilà, on rend les personnes autonomes. On passe quelque part, disons, euh, cette, euh, ces énergies, voilà. On se les transmet tout simplement et on se les réveille, etc., etc., etc. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, maintenant... Alors, alors, Christelle l'a fait, bonjour. Euh, très rigolote Christelle. Bon, euh, attendez voir que je regarde un petit peu parce que j'avais pris des notes. Ah oui, Corinne. Corinne, je vous avais dit que j'allais vous répondre en plus. Hein? Euh, Je vais lire votre petit mot, comme ça tout le monde, tout le monde, tout le monde pourra l'entendre le, le, et peut-être vous donner même, à la limite, peut-être qu'on a, on, peut qu on a des, des, des sportifs là, hein? ou euh, des gens, ou quoi que ce soit euh, par rapport à ça. Alors, regardez, alors ça c'est pour Corinne, Corinne, welcome, welcome, bienvenue ma chère alors, j'aimerais savoir quelles sont les périodes idéales pour passer un examen permis de conduire, car euh, j'ai pas eu pas mal d'obstacles à ce niveau, euh, surtout pour éloigner le stress. Et ça, ben voilà, et puis ça, ce qui me le fait rater. Voilà, tout simplement. Alors, là je, euh, je reprends euh, quelles sont les périodes idéales. Alors... Pourquoi je parle de sport et de sportif euh, Premièrement, en général, il y a une date qui est imposée, euh, voilà, euh, tout simplement, euh, les périodes, euh, la bonne période comme un sportif, ça sera la période où vous serez disons bien, hein? pas de stress, quelque part de bien, alors euh, naturellement, moi j'ai tapé tout simplement euh, parce que ça c'est le stress donc c'est un, un manque euh, euh, soit de confiance en soi mais aussi bien souvent disons par un trop euh, trop une trop grande émotion trop grande émotion à les grands sportifs naturellement il faut qu'ils gèrent euh, cette émotion et ce stress et l'émotion hein sont investis, il y a des enjeux, il y a ci, il y a là. Et donc, euh, naturellement, euh, il faut se libérer un petit peu de ça. Alors, euh, eh bien... Euh moi, j'ai tapé « Contrôler le stress » pour un sportif ou quelque chose, mais vous allez regarder sur Internet, n'importe où, vous allez avoir des tas de conseils naturellement, disons, pour contrôler surtout votre stress, parce que de façon à ce que votre taux d'adrénaline, disons, serve à bien acter, mais pas à se retourner contre vous, naturellement. Hein euh, tout simplement. Euh, alors, il y a naturellement... Bah, bah, question disons d'alimentation, de, de bonnes... C'est des conseils de sportifs là, hein? donc je ne veux pas radoter là-dessus et tout. Euh, C'est vraiment des, des conseils de sportifs pour se sentir bien confiance en soi et tout, bonne respiration, euh, ok, vous avez révisé, vous êtes ok, etc., etc. Donc, il y a une certaine sécurité en, en vous qui ne doit pas être déstabilisée par euh, ce flot d'émotions. Donc, c'est ça, disons, qui est à contrôler avec euh, une vie surtout rythmée et bien calée. Euh, les choses qui sont bien calées, en général, rassurent. Alors il y a une autre chose, puisqu'on était dans les psaumes tout à l'heure, euh, chaque psaume, j'ai regardé ça pour vous, euh, il y a toujours un côté spirituel, disons, qui peut nourrir l'esprit. Parce que le corps, est réagi, il, a là, il réagit, il réagit, il réagit. Mais par contre, il faut euh, donner une bonne nourriture, euh, un bon rythme de vie, par exemple. À son corps, et moi j'ai vu un, puisque je regardais, disons, les psaumes tout à l'heure par rapport à cette à cette vidéo, euh, j'en avais vu un. Puis alors, alors, alors, moi j'en ai vu un, et je vais vous le donne, c'est parce que en, il est euh, c'est le psaume 4 et il est marqué pour tout un chacun et en toute occasion. Voilà, tout simplement. Alors là, je ne me mouille pas parce que je n'ai pas du tout envie de me mouiller. Mais naturellement, il y en a beaucoup. Il y en a, a, a d'autres, hein, de, de psaumes qui peuvent, qui peuvent correspondre. J'ai vu aussi le... Euh, attendez voir. Avant de prendre la route ou euh, contre la faiblesse. Euh, bon, vous voyez... Et, et donc mais le fait de, de, de je vais vous montrer le, le 4 tout simplement hein, si vous voulez hop là attendez voir que je me, je me retrouve voilà tout simplement alors tout à chacun là en toute occasion tout simplement hein? bien à part ça, bon ben voilà, tout simplement, euh, c'est il y a la nourriture du corps et il y a la nourriture de l'esprit. Et le fait ne serait-ce que d'avoir, disons, un, un, un verset ou quelque chose, disons, à lequel on se rattache, on se rattache, on se rattache etc., etc., ça, ça, ça nourrit l'âme, ça cale, ça renforce quelque part, ça renforce tout simplement, d'accord alors, Marie Fourmi, lettre brailles, tes cartes, et bien on va regarder là. Ah oui, Corinne, concernant disons le stress, j'avais marqué naturellement, hein, ça n'a rien à voir. Hein, Ce n'est pas la peine hein, de prendre des, des cachets, des tisanes, des machins et tout pour faire baisser le stress parce que naturellement, vous faites baisser votre vigilance. Euh, ben pour prendre la route, c'est pas bon moi, hein. je vous dis tout de suite. Voilà, c'est ce que j'en pense. Hein. Bien. Alors, donc, on va les voir également euh, concernant, disons, Christelle Laffée qui me disait une autre chose, parce qu'on va les voir ici, euh, concernant, euh, disons, les énergies. Il faut que je regarde ça. Christelle Laffey, chien euh, ah oui, alors, quelles influences et énergies ont sur l'actualité et les événements que subit la France et l'humanité Ça, c'est une question, euh, <rire> merci de l'avoir posée, <rire> comme dirait l'autre. Merci de l'avoir posée. Eh bien, c'est énorme, vous vous imaginez. Là, on est, disons, à la fin des temps du sixième millénaire donc là j'ai marqué donc cette euh, j'ai mis cette fameuse carte alors vous voyez que c'est la lune est le jour vendredi le vendredi dans la bible c'est rattaché au sixième jour hein bon euh, et là on est à la fin du sixième millénaire vous voyez un petit peu la Lune, naturellement, elle est de l'autre côté. Il y a la Lune et le jour vendredi, hein, avec le cancer qui est ici, parce que le zodiaque De la Lune, c'est le cancer, donc c'est l'humanité. Hein. Euh, oui, vous parlez de ça. Et ici, de ce côté-là, eh bien on va parler aussi, disons... Euh, bah, c'était la naissance de l'homme, la naissance d'Adam, hein, le sixième jour, à la fin du sixième, sixième jour. Hein. Vous voyez, euh, c'est mis en relation, mais comme je dis, on, on reste, nous ici, on ne on rentre pas dans les détails, on reste très sobre, hein. d'accord Donc là, euh, sachant que, et oui, euh, Adam, on sait qu'il ben, a amené la mort, et ça, on en parlera, disons, avec la semaine prochaine, avec les, les trois signes doubles, d'accord Mais, quelque part, c'était euh, euh, pour préparer, disons, la naissance, la naissance de ces terres du Verseau, du, euh, du, du, de ce millénaire, donc, qui, qui, qui va arriver, ces millénaires, et donc, on se prépare à quelque chose, disons, de tout à fait splendide, c'est comme un accouchement. Il y a deux forces contraires, disons, qui s'affrontent et tout. Et ça crée naturellement euh, le bien, le mal, euh, nos karmas, des, des, des siècles de karma et tout. Avec les populations qui sont croisées, qui sont fait la guerre. Euh, partout, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant... C'est sur toute la planète et tout. Alors, il y a eu des petits remous, là, en, au début du siècle, 1900, et encore, et encore avant, hein, et encore, et encore. Et maintenant, c'est de plus en plus fort, c'est tout, tout. Maintenant, maintenant, la bonne femme, là, entre parenthèses, vous voyez, elle est en salle d'accouchement, elle n'a pas de contraction comme ça. On sait qu'elle est en, en, en, en salle d'accouchement. Le bébé va naître, hein. C'est... Alors il accouche en combien de temps Alors, Il ne faut pas rentrer vraiment dans des détails qui sont précis comme ça. La seule chose, disons, qu'on sait qu'on peut faire naturellement, c'est de se dire que euh, c'est douloureux, il y a un enfant, disons, qui doit naître, et c'est pour ça qu'il y a deux forces contraires, disons, euh, même en nous, donc, qui euh, s'opposent. Alors, est-ce que vous imaginez le nombre d'humains sur terre, on n'a jamais été aussi nombreux, ben devinez pourquoi, hein on est tous là, on est tous là, on a tous des gamelles, mais incroyable, et on était où nous, avant et dans quel pays, et sous quelle race, et sous quelle, mais on n'en sait rien du tout, on n'en sait rien du tout, je vous le dis tout de suite, hein. Alors, euh, il vaut mieux éviter de taper sur l'autre parce que peut-être que dans une autre vie, c'était votre frère et que vous avez des choses à voir avec lui et tout. On ne sait rien du tout pour le moment, on ne sait rien du tout pour le moment. On sait simplement qu'il faut qu'on la mette en veilleuse de ce côté-là. Par contre, est-ce qu'il faut laisser faire des démons qui sont là depuis la nuit des temps et qui sont venus pour euh, jeter la césarnie de façon à ce que l'humanité, disons, se détruise, et soit complètement anéantie. Mais bien sûr que non Ça c'est... Non Non On n'est on pas, pas là pour être détruit vous voyez, on a, on, on est venu sur Terre pour, pour, pour accomplir quelque chose, et à ce moment-là, vous vous souvenez, euh, l'histoire des Néphilines et tout, qui disait « Ouais, adieu, donc, euh, mais pourquoi euh, euh, Non, c'est des à l'humanité, etc., etc., c'est des sains types, et, euh, regarde, ils vont fauter, je vous la fais en cours, je rentre pas dedans. » et tout, et puis euh, Dieu lui dit, Bah écoutez, bah s'il vous plaît, bah allez-y, puis peut-être que vous ferez mieux, ils ont fait pire ils ont tellement fait pire qu'ils ont fait aussi des petits, vous voyez chien. et donc euh, ces, ces, ces, ces, ces énergies enfin ces anges déchus qui sont tombés et ils, ils sont là pour quelque part faire chuter complètement l'humanité mais totalement l'humanité alors, il y en a, naturellement, qui sont vraiment euh, euh, de cette tangence-là, de, de, de cette, tangence de cette descendance-là, et naturellement, il faut réagir. Mais vous ne savez pas, arrêtez de dire « c'est ce pays, c'est ce pays » ou quoi que ce soit, il y en a qui sont plus concentrés ou pas, mais on ne peut pas rentrer là-dedans, on n'en sait rien du tout. Nous, pour le moment, attention, ça va devenir de plus en plus clair, mes amis, mais ça va devenir de tellement plus en plus clair qu'il va y avoir des annonces incroyables, euh, point de vue média, médiatique, ou tout ce que vous voulez, euh, de façon à, à vous faire croire euh, des choses qui n'existent pas. film montage de films, euh, vous savez, fake news, etc., etc., etc. Alors là, naturellement, ça va pleuvoir, ça va s'accélérer, ça va pleuvoir... Alors, ne prenez du recul par rapport, disons, à ce que vous avez soi-disant entendu, etc., etc. Parce qu'alors, là, euh, c'est ce qu'on appelle les faux prophètes. Hein? Euh, là, euh, ils ont un pognon. Donc, ça va aller, aller. Et n'imaginez pas que je désigne quelqu'un, là. N'imaginez pas. Je désigne, disons, euh, une race ou un pays ou quoi. Non non, non, non, non, non, c'est bien au-delà que ça se passe, c'est vraiment, disons, vous savez le cancer, ça s'est introduit comme ça, voilà, exactement, donc, et eh ben, il faut nettoyer, et puis il faut euh, euh, avoir confiance quand même, et justement, le truc que je vous disais, arrêtez disons, de parler euh, sur l'autre, euh, c'est tout simplement, parce que bien souvent, on parle sur l'autre, on ne sait absolument pas de tout ce qui vit, parce qu'on n'est pas dans sa peau, on n'est pas dans sa situation, on n'a pas le truc, enfin, etc., etc., etc. Là, j'en reviens aux anges. C'est exactement ça pour les anges. Ils ont bavassé à fond, à fond, les, les, les déchus, hein, à fond en disant, mais ils ont cas, etc., tu peux pas, il faut les... D'accord Eh bien, figurez-vous c'est ça, hein, quand vous entendez des gens euh, qui, euh, qui, on va résumer ça de « appel à la haine », c'est une horreur. Les anges déchus, c'était « appel à la haine », tout simplement. Et c'est pour ça que pour le moment, mes amis, faut pas rentrer dedans, on grossira le noir en faisant comme ça. C'est pour ça que euh, avec les loups là, il y avait un esprit disons de chasse où on énerve à fond, à fond, à fond le chien, paf, avant de lâcher. Vous voyez de façon à ce qu'il y ait vraiment, vraiment disons une, des répercussions disons qui soient euh, très, très, très violentes par rapport à ça. Boum, ça pète. Eh ben, ça fait, disons, l'affaire de, tout, de, de toutes les énergies noires, ça, de toutes les façons. Et c'est bien pour votre santé, ce que vous vous imaginez, parce que vous sortez du stress, c'est pas votre combat. Vous gardez euh, complètement votre capacité, votre émotion, vous, les, vous la... Vous la donnez pas en pâture à n'importe qui, etc., de, qui veut bien, disons, euh, l'agiter pour vous mettre un petit peu dessous-dessous, vous voyez. Donc là, vous restez et vous gardez votre force, vous avez une forme, disons, euh, de discernement euh, bien posée de façon à ce que euh, vous ayez, disons, quelque part, euh, la tête froide et la capacité d'agir ou de réagir avec euh, conscience, avec am amour et conscience. Hein? Voilà. Alors, là, euh, je vous ai montré, je vais, je vais rapprocher maintenant simplement ça pour vous montrer le tableau. Alors, le tableau, le tableau, le tableau. Oui, c'est les fameuses forces contraires, là. Et, ouf je voulais vous montrer tout simplement alors là voilà le TAV c'est la lettre hein? le TAV c'est la lettre disons euh, ici voyez qui se trouve là hein? cette fameuse lettre là oh, aïe aïe aïe il faut aller tout doucement avec ce machin Mais tellement doucement voyez cette lettre Bien, c'est la lettre TAV, tout simplement. Alors, c'est assez drôle, parce que euh, quand Cain quand a été, euh, disons, euh, jeté, banni et tout, bah, il s'était plein en disant, il eh, ah, y, y a les lettres, y a, y a, moi je, je, je vais vraiment euh, avoir un problème avec euh, tout, euh, comment on va dire, les... Les bêtes sauvages, eh bien figurez-vous que il euh, y a une lettre qui fut placée sur le front donc de K1, hein, euh, c'est un signe de façon à ce que les bêtes sauvages donc euh, ben ne l'attaquent pas, hein? parce que eh bien une sentence, il était en exil et une sentence, c'est pas double peine, voilà. Et donc c'est cette fameuse lettre, on dit que c'est cette fameuse lettre donc qui a été inscrite sur le front de Cain quand on l'a mis en quand il est parti, qu'elle a été chassée euh, donc, euh, de l'Éden. Alors maintenant je vais regarder les, les initiales, c'est extrêmement important. C'est très très important et donc ça se rattache naturellement toujours à, à, à la lettre, à la qualité de la lettre. Hein. Alors, pour vous donner un petit peu plus. Alors, vous avez le fameux, cette fameuse lettre là, qui a été inscrite sur euh, donc, euh, le front de K1. Eh hein, bien, c'est une corne, on dit. Vous voyez un peu comment c'est, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, alors... Euh, c'est un signe. Le signe, c'est hot. Alors là, c'est la finalité, le hot. Vous voyez, c'est la fin. Le signe, c'est la fin. Là, c'est en finale que ça se dit. Mais là, maintenant, le dot eh bien, c'est en, en, en début de mot. Et ça, justement. C'est la descendance. Hein? Donc, euh, vous comprenez Alors, vous avez le fameux Théline avec les psaumes donc, du roi David, je vous l'ai montré. Vous avez dans le même esprit, eh ben, tout simplement la Torah, ça s'écrit avec cette lettre en initiale. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement euh, la Bible, hein, l'Ancien euh, Testament. Voilà. Euh, ensuite alors ça c'est marrant parce que c'est la Teshuvah hein? euh, toujours avec ce fameux euh, cette fameuse lettre ben, c'est un retour à la source c'est un retour à la source, la croisée des chemins voilà alors là je fais un petit euh, coucou à Muriel Toponas coucou ma belle qui disent ah donc c'est le retour à la source, bah ben, ouais c'est le retour à la source. Alors, t'échouva, disons, c'est un terme aussi... Euh, euh, on, on va juste parler ça. T'échouva, c'est la croisée des chemins. C'est à un moment donné, disons, c'est le retour à la source. Sachant que la source euh, représente euh, euh, l'œil. L'œil. Retour à la source. Et retourne à la source. Et donc, après, il y avait l'œil. D'accord Mais l'œil... Il faut comprendre que c'est le Capricorne. À l'heure actuelle, dans le Capricorne, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, <rire> qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a le fameux axe lunaire. Hein le fameux axe lunaire. Hein voilà. C'est pour ça que c'est extrêmement important, en ce moment, disons, d'étudier ce, cet axe lunaire hein, qui se trimballe, qui va se trimballer. Pouf, on a vu pendant 18 mois, là. Là, il est passé, disons... Euh, ah ouais ça va être chaud surtout je pense disons au mois de au mois de du taureau hein, quand ça va rentrer dans, dans, dans le taureau avec, euh, avec uranus et tout à mon avis euh, ouais et pourquoi je dis ça Eh bien, tout simplement parce que euh, ça ça veut dire euh, ça c'est le fameux euh, signe alors signe euh, hot! Hot, le signe qui était sur la tête. Alors, si je regarde bien, vous avez cette première lettre, la première lettre de l'alphabet. Hein? D'accord? Ici, vous avez... Je vais vous l'écrire en plus gros parce que... Voilà. Vous avez... Je vais vous montrer ça. La première... Euh, lettre, je, je, la première lettre de l'alphabet, c'est le 1. C'est le fameux... Je, euh, Aleph, comme ça. Mais c'est pas vraiment important ça. Euh, c'est import, très important, mais après, c'est un ça c'est un autre cours. Hein. Bien, ensuite, c'est le 6 qui correspond, celui-ci, au signe des taureaux. Attention, celui-ci peut correspondre également à Uranus. Ah vous voyez, sachant qu'après, il y a le TAV qui désigne, donc, la dernière lettre qui se trouve ici. Vous voyez, la dernière lettre qui se trouve ici. Donc, à un moment donné, euh, naturellement, il y aura quelque chose, une lune particulière ou une répétition, disons, de lune qui arrivera. En taureau, euh, avec euh, le fameux Uranus, euh, je pense que là, il peut y avoir des signes, hot, oh, signes, signes, ça, ça veut dire, ça, vous, vous l'avez en numérique, et là, je vous l'écris en grand français, signe, ça peut dire aussi prodige, euh, quelque chose, disons, de... Euh, particulier, d'exceptionnel, qui sort de l'ordinaire. Alors, on va voir, hein, tout simplement. Hein. On va tout simplement voir ce qui va se passer en, en taureau aussi également cette année. Naturellement, n'oubliez pas que quand même on est en 2019 et que la dernière lettre, elle marque quand même bien le 22. Alors, ça peut être 19, 20, 21, 22. 22. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce temps. Mais à chaque fois, il y a, il y a des secousses et ça sera, disons, de toutes les façons, euh, de plus en plus fort et rapproché, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Alors, plus vite, quelque part on se débarrasse de ce problème d'accouchement et puis disons on est un peu une aide à la péridurale quelque part parce que ce n'est pas du tout obligé que ça se passe vraiment dans des grandes douleurs. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous de notre façon disons à comprendre que le monde disons premièrement ne doit pas s'affronter si on a des tas de gamelles tous qu'il y a quand même un ennemi commun à l'humanité, c'est-à-dire c'est une force, disons, qui est vraiment destructrice dans le sens où vraiment on veut asservir l'humanité, alors ça, non, l'humanité n'en veut pas, tout simplement, donc il faut simplement savoir reconnaître, disons, son adversaire, son ennemi, mais si on vous embrouille de tous les côtés, on agite n'importe quoi devant vous, parce qu'on éveille en vous des sentiments, mais parfois horribles, et c'est normal, mais on n'est même pas allé voir à la source ce qui se passait. Vous voyez, alors, euh, prudence, voilà. C'est ce que je voulais vous dire, prudence. Alors, ça c'était un petit cours, on va dire, euh, concernant un petit peu, euh, ben, parce que j'avais mis la euh, lune la lune et l'apocalypse la de la lune, etc., etc. Et donc euh, là, ben, ma foi, j'ai choisi, disons, de développer un peu... Euh, sur euh, la 22e lettre hein, qui dit énormément de choses hein, les amis chiens, naturellement quand on voit cette carte, il faut savoir une chose, c'est que euh, le, la, la date tu sais, vous savez le truc euh, euh, péremption hein, c'est à dire on a un temps il euh, y a une date de péremption, ça c'est une carte qui annonce une date de péremption, donc en 22, hein, une date de péremption, et naturellement, on peut faire le nécessaire de façon à euh, tout se passe, disons, mieux, plus vite, hein, et euh, avec beaucoup moins de douleur, de façon à quand même passer euh, euh, ce cap, euh, qui, je le sais pour chacun, d'entre nous, naturellement, est très dur. Alors, est-ce qu'il faut se mettre en lévitation Non, il faut vivre, il faut vivre sa vie, il euh, faut vraiment, disons, euh, euh, comprendre qu'on a des tas de qualités, qu'on est vraiment une source de lumière, indispensable à la construction, donc, du, de ce monde-là, qui, qui, qui est vraiment en train, disons, d'être posé, et que on a chacun sa petite pierre qui doit être tout à fait merveilleuse, et qui va aller quelque part hein, dans cette construction. Voilà, là il ne faut pas, euh, si on est là maintenant, en ce moment, avec tout ça, c'est qu'on a justement cette capacité, justement à le comprendre, et à, à, à faire surgir en nous, vraiment cette force lumière qui nous anime naturellement, on profite de toutes les énergies naturellement, euh, parce que c'est un peu comme si on était sur un, un, un match d'un de, de, de, de, de stade immense. Et tout autour, dans les gradins, vous avez des seins, vous avez vraiment toutes les personnes qui disent « mais vas-y, mais vas-y, on est là ». Puis, il passe le ballon, il donne, un, il, donne, il donne un coup de main, il donne un coup de main. Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment, donc on n'est pas seul, il faut naturellement se fortifier, se renforcer, trouver son centre d'équilibre et son, et, son, et son épanouissement naturellement, hein, absolument, sans euh, ignorer l'autre, bien au contraire. Le monde sera construit par la bonté, par l'entraide, c'est le verso, pas par l'idiotie pas croire n'importe quoi, hein, voilà, tout simplement. et <rire> eh bien, écoutez, mes amis, hein? je vous quitte, là, hein, je vous remercie encore de, de tout, euh, toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui m'ont permis de faire cette vidéo, qui m'ont suggéré, euh, euh, ben, ça, des tas de choses, de tout ce qui apporte... Euh, je pense à David Vinson, il apporte plein de trucs, allez voir, il apporte plein de trucs, ce garçon. Enfin, je suppose que c'est un garçon. <rire> voilà. Eh bien, écoutez, je vous quitte, hein, je vous quitte, les amis chiens. Hein. Euh, la prochaine, là, euh, très très bientôt. Au revoir, je vous like.